Voilà, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons aborder la notion de variable en programmation et plus spécifiquement en Python. Donc vous avez travaillé sur le site Cercle Informatique sur lequel vous avez pu acquérir des connaissances sur ce que sont les variables, comment on les utilise, et voir des exemples et faire des exercices. Donc le but de cette vidéo, c'est de faire une synthèse de, des notions que vous avez vues. Donc, une, une variable est constituée de deux éléments, son nom et sa valeur. Et donc, on va euh, donner à une variable, en général, une valeur. Une variable, on peut se l'imaginer comme, euh, comme une boîte. Ainsi, à laquelle eh bien, on va justement donner un nom et dans laquelle on va aller placer une valeur que l'on pourra après utiliser, donc on va mémoriser et que l'on pourra utiliser dans le programme. Donc à l'intérieur de la variable, on va trouver une valeur. Cette valeur va pouvoir changer durant l'exécution du programme. Alors, concernant le nom, euh, il y a quelques conventions que l'on utilise. Tout d'abord, il ne faut jamais mettre d'espace dans un nom. Et un nom de variable ne commence jamais par un chiffre. D'accord Et ce que l'on fait, en général, c'est que euh, les espaces, on les remplace par le le symbole souligné et euh, on ne met ensuite que des que des minuscules. Par exemple, euh, imaginons une variable qui s'appelle h du capitaine. Et eh bien, cette variable, on va l'écrire tout en minuscules et pour bien euh, visualiser le nom de la variable, pour éviter que tout soit attaché, eh bien, on va utiliser des, des symboles soulignés comme ça. À une variable, on va en général, enfin, on va lui donner un nom qui explique un petit peu euh, quel est son contenu. Par exemple, si le contenu d'une variable, c'est l'âge, on va l'appeler âge. Si le contenu d'une variable, c'est une note, eh bien, on l'appellera note. ou Note 1, note 2, note 3, si on a plusieurs notes. Si le contenu d'une variable, c'est le nom d'une personne, on l'appellera nom. Si c'est son prénom, on l'appellera prénom. Donc, on évite de donner juste des lettres au nom des variables, euh, afin que ce soit clair quand on lit le programme, à quoi sert la variable. Et puis ensuite, une variable va avoir une, une valeur. Alors cette valeur peut être de différents types. C'est un élément que vous avez vu. Donc on a des valeurs numériques. Et puis, dans ces valeurs numériques, euh, vous avez vu deux types, les entiers en Python pour int, pour integer, et puis, les nombres décimaux, ou les nombres à virgule, les nombres réels, en Python float. Et puis, on a des variables de type texte, donc en Python str, pour string, et les variables de type texte, c'est tout simplement des, des mots ou des phrases ou un, un ensemble de caractères. On appelle ça d'ailleurs des chaînes de caractères. Et puis ces chaînes de caractères, on va les différencier des entiers et des nombres à virgule en les mettant entre guillemets. Donc ici, une chaîne de caractères. avec laquelle vous serez d'accord ou pas. D'accord. Voilà donc. Donc une variable, c'est un nom et une valeur. Et puis, pour pouvoir donner une valeur à ce nom de variable que l'on a défini, eh bien, on utilise une syntaxe qui est euh, un petit peu déroutante et perturbante, puisqu'on va utiliser le signe égal. Mais ce signe égal n'a rien à voir avec le signe égal que l'on utilise en mathématiques pour les équations. Ce signe égal signifie qu'on donne une valeur à quelque chose. Et donc, si par exemple, je veux définir une variable âge à laquelle je vais donner une valeur, 29 par exemple, eh bien, je vais utiliser le signe égal. Et le signe égal, il veut dire, mais dans la variable âge, la valeur 29. Voilà la signification du signe égal. Le signe égal veut dire donne une valeur à une variable. L'ordre dans lequel on fait l'opération a son importance. C'est bien dans ce sens-là. Ce qui est à gauche, dans ce qui est à gauche, on va mettre la valeur de ce qui est à droite du signe égal. Donc, cette notation-là n'est pas correcte. Bien attention à cela donc ça c'est la première information très très importante à retenir sur les variables le signe égal nous dit que on met la valeur qui se trouve à droite dans la variable dont le nom se trouve à gauche du signe égal et donc euh, ce qu'on va avoir ici c'est par exemple l'âge qui est une variable donc c'est un endroit dans la mémoire un peu comme une boîte si on veut dans laquelle on va pouvoir mettre cette valeur et cette valeur on pourra ensuite l'utiliser dans un programme. On pourrait par exemple maintenant afficher à l'aide de l'instruction print. Vous avez âge et donc la variable ici va être remplacée par sa valeur. vous avez « âge 1 ». Donc, on peut ici exécuter le, le programme. On va pouvoir le faire, par exemple, si on reprend euh, cet outil-là. On peut voir l'exécution du programme. Ici, si on y va étape par étape. Donc on voit que le programme, il s'exécute ligne par ligne, les unes après les autres. Euh, L'ordinateur n'anticipe pas, il va vraiment dans l'ordre dans lequel apparaissent les instructions. Et donc ici, on voit, on crée une variable âge, sa valeur c'est 29. Et puis ici, on affiche, vous avez ici âge, qui est la variable, est remplacée par sa valeur. Et puis... Voilà donc. Si on change la valeur d'une variable durant l'exécution d'un programme, par exemple ici, c'est plus 29, 51, et eh bien le contenu de la variable va être remplacé. Donc la valeur 29 disparaît à tout jamais. Il n'y a pas de, de, de, de mémoire du de, de contenu des variables. Une fois qu'on a mis une nouvelle valeur dans une variable, la valeur qui était précédemment disparaît pour toujours. Et donc, on peut maintenant afficher, par exemple, la même chose pour constater que la valeur a bien changé. Donc, Je vais maintenant revenir ici, exécuter le programme. Vous allez pouvoir visualiser ce qui se passe aussi. Donc la age égale 29. Donc, on crée une variable age. On met la valeur 29 dedans. Comme une boîte ensuite on affiche vous avez et puis le contenu de la variable âge en et ensuite ici on va mettre dans âge la valeur 51 et celle-ci va donc disparaître la valeur qui était de, avant dedans n'existe plus et donc voilà le programme affiche maintenant vous avez 51 ans Donc voilà Deux informations très importantes concernant les variables. Premièrement, j'insiste dessus parce que c'est très important, c'est une erreur assez courante. Le signe égal ici signifie qu'on met la valeur qui est à droite dans la variable qui est créée ou qui existe déjà et qui est nommée à gauche du signe égal. Et l'autre élément, c'est quand on change la valeur d'une variable, la valeur qu'il y avait avant disparaît à jamais, donc il n'y a pas de, de mémoire. Euh, qui reste de, de cette variable. Voilà, concernant les types de variables, donc on peut faire des, des opérations sur les types de variables. Imaginons qu'on a une variable note. Donc on a ici deux variables notes, note 1 et note 2. On va des, des valeurs. Donc, on va pouvoir créer une nouvelle variable, par exemple, euh, moyenne. Et puis, dans cette variable moyenne, on va pouvoir faire la moyenne des deux notes. Note 1, note 2, divisé par 2. Donc, on fait ici un calcul. Ici, ce calcul va prendre le contenu de note 1, le contenu de note 2, faire l'addition divisé par 2, et le résultat va aller le placer dans une variable qui s'appelle moyenne. Donc on peut voir ici l'exécution du programme. Donc on a ici une variable note 1, une variable note 2. Et là maintenant, le... Enfin L'ordinateur va prendre le contenu de note 1, donc 5, va ajouter à ce contenu le contenu de note 2, donc 5 plus 5,3, 10,3, et va diviser le résultat par 2. Et mettre le résultat dans la variable qui s'appelle moyenne. Donc pour pouvoir faire des opérations sur les variables, donc par exemple une addition ici, il faut deux variables de même type, plus spécifiquement ici de type numérique, donc, on peut avoir un entier et un nombre à virgule, ou deux entiers ou deux nombres à virgule. Ça va fonctionner. Euh, maintenant, si on prend des chaînes de caractères, donc des, des textes, on peut aussi utiliser le signe plus. Et je vais vous montrer ce qui se passe quand on utilise le signe plus pour une chaîne de caractères. Alors, le texte 1, ça va être informatique. Et le texte 2, c'est génial. Et maintenant, si je fais un texte dans lequel j'additionne, vous allez voir que c'est une addition un peu particulière, dans lequel j'additionne les deux textes. Voyons ce qui se passe. Donc, texte 1, l'informatique. Texte 2, c'est génial. Et si on fait l'addition des deux, et bien en fait, ce qui se passe, on fait une concaténation. C'est-à-dire, on met les deux chaînes bout à bout et on forme une seule chaîne de caractères, donc un seul texte, en mettant ces deux textes bout à bout. On appelle ça une concaténation. En langage informatique. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est mélanger des types numériques et non numériques. Donc, si euh, ici, j'essaye d'ajouter un nombre à du texte, par exemple 12, Donc, je vais l'exécuter ici, Nombre 1 égale 12, donc on a 12 dans la variable nombre 1. Texte 2, c'est génial, donc c'est du texte. Et si j'additionne les deux, voilà le message qui s'affiche. Type error, donc un problème de type de, de données. Et puis, on essaie ici, avec le plus, de additionner, entre guillemets, un entier avec un texte. Et donc ça, ça n'est pas possible. Pour encore bien voir la différence ici entre nombre et texte, je vais prendre ici euh, je mets deux textes, mais qui sont des textes de nombre, si on veut. 12 et 36 euh, Et je vais les additionner. Donc, on peut faire, puisque ça entre guillemets, c'est du texte. Ça, entre guillemets, c'est également du texte. Mais ce qui va se passer quand on va additionner les deux, donc ce ne sera pas une addition puisque c'est du texte, ce sera une concaténation. Donc voilà, texte 1, c'est 12, mais avec les guillemets ici. Texte 2, 56, mais avec les guillemets. Et donc, quand on additionne les deux entre guillemets, ce qu'il va faire, c'est la concaténation. Donc, comme on n'a pas mis des valeurs numériques, il ne va pas faire une addition numérique 12 plus 56. Il va faire une addition, une concaténation de, de texte. Et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va être les deux textes bout à bout et faire une seule variable texte euh, dans laquelle, ici, on aura ben, 1256. Donc, on met les deux, les deux chaînes bout à bout. On vais changer un peu de site. C'est un site qui ressemble mais qui est maintenant plus à jour. Où on voit mieux cet effet de, de variable. Peut-être. Voilà. Donc je vais reprendre ça. Donc si on voit l'exécution ici, euh, ici c'est plus clair puisque ça nous affiche bien que on a euh, du texte. Ça nous affiche bien les guillemets. Sur le site précédent, c'était un peu moins clair euh, ce qu'on avait comme variable. Ici, maintenant, si je change et que je mets des valeurs numériques, alors je ne vais pas changer le nom des variables, ce serait bien pour mieux comprendre le programme. Je ne vais pas changer le nom des variables, mais le, le langage Python, enfin l'ordinateur, quand il exécute, ne comprend pas le nom des variables. Le nom des variables, il est pour nous, les êtres humains. Donc maintenant, on voit comme différence, voilà. Ça n'est plus entre guillemets, c'est donc des valeurs numériques. Et quand on va additionner les deux, ça va faire la somme. Euh, ce que l'on peut faire, si on a, donc je vais reprendre ici justement des, des textes qui représentent des valeurs numériques, mais qu'on voudrait faire la somme, eh bien, on va pouvoir les transformer en une valeur numérique. Donc ici, si je transforme texte 1 en un nombre entier et texte 2 en un nombre entier, je vais pouvoir maintenant additionner les deux, euh, donc faire une addition au sens mathématique. Donc si on regarde l'exécution du code, on a texte 1 et texte 2 qui sont 12 et 56, mais sous forme de texte, pas sous forme de valeur numérique. Et ici, on additionne les deux, on les transforme d'abord en nombre entier. Et donc, ça nous affiche bien ici, maintenant, la somme. Alors, dans quel cas est-ce qu'on peut avoir des choses comme ça C'est un petit peu ça la question qu'on peut se poser, parce que finalement, si j'écris mon programme moi-même, ben, si je veux que ce soit une valeur numérique, je vais tout simplement directement mettre une valeur numérique euh, pour ne pas devoir m'embêter après à devoir transformer quelque chose qui est du texte en une valeur numérique. Donc, ça, ça a de l'intérêt quand on utilise une fonction Python, une fonction input. La fonction input permet de demander à un utilisateur de l'ordinateur d'entrer une valeur. Cette valeur que l'utilisateur y rentre, on va pouvoir la stocker dans une variable. Alors, imaginons maintenant, je suis à nouveau euh, dans mon programme de notes, et puis je voudrais faire euh, la moyenne de deux notes. Donc, je vais demander à l'utilisateur d'entrer la première note. Et puis, je vais lui demander d'entrer une deuxième note. Donc, pour pouvoir interagir un petit peu avec l'utilisateur et faire un programme qui qui nous permet de calculer une, une moyenne euh, sans que l'utilisateur doive lui aller euh, écrire le programme lui-même, changer les valeurs dans le programme. Donc cette fonction input, elle va arrêter le programme. L'utilisateur va pouvoir taper quelque chose au clavier, puis la touche Entrée. Et ensuite, ce qu'il a tapé au clavier, ça va être stocké dans la variable Note1, ici dans la variable Note2. Alors on peut peut-être déjà voir ce qui se passe là. Euh on va afficher tout simplement vos notes, son, note 1, note 2. Et puis pour que l'affichage soit un peu plus joli, on va rajouter une virgule entre les deux. Voilà, Donc ça va afficher vos, vos notes, son, le contenu de la variable note 1, une virgule, le contenu de la variable note 2. Voyons ce qui se passe quand on fait ça. Donc, là, le programme de me rentrer de la première note et puis de rentrer la deuxième note. Vous pouvez voir ici, quand j'ai rentré la première note, cette première note elle apparaît non pas comme une valeur numérique mais comme une valeur de texte avec des guillemets. Donc, c'est un peu l'utilisation de la valeur input. La, la fonction input euh, va prendre du texte que tape l'utilisateur et elle ne va pas être capable de faire la différence entre euh, une valeur numérique et une valeur texte. Donc, la fonction input, elle considère toujours que ce que rentre l'utilisateur, c'est du texte. Et dans ce cas-là, on peut voir les deux notes qui ont été rentrées, 5 et 5,5, elles sont considérées comme étant du texte. Voilà les deux notes qui ont été rentrées. Et donc, maintenant, si on veut faire le calcul de la moyenne, eh bien, on va être obligé de transformer ces notes en valeur euh, entière ou en valeur euh, nombre à virgule. Ici, plutôt nombre à virgule, puisque des notes peuvent avoir des, des virgules. Et donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est... On va transformer note 1... Pas en entier, mais en nombre à virgule. Et le résultat de cette transformation, on va aller le remettre dans la variable note1. Donc on transforme note1 en nombre à virgule. Je vous rappelle, note1 ici, ça va être une, un texte. On le transforme en nombre à virgule. On fait la même chose avec note2. Donc on transforme note2. En nombre à virgule. Et puis on peut ainsi calculer la moyenne. Donc note 1 plus note 2 divisé par 2. Et ensuite donc on peut afficher par exemple votre moyenne et, et afficher la moyenne. mon programme et l'exécuter. Je vais d'abord corriger l'erreur que j'avais tout à l'heure. Alors il me demande la... la deuxième note. Voilà. Donc ces deux notes, vous voyez maintenant, elles sont comme chaînes de caractères. J'affiche les notes. Et puis ensuite, je vais les transformer en valeurs numériques. Donc, en nombre à virgule, ici. La notation, c'est avec un point, parce que c'est une notation anglo-saxonne. On peut calculer la moyenne, maintenant, puisqu'on a des valeurs numériques. Et afficher le résultat du calcul. Donc, c'est... Ces fonctions qui permettent de transformer des valeurs texte en valeurs numériques, eh bien, elles sont utilisées essentiellement dans ces cas-là, où on a un échange avec l'utilisateur, où l'utilisateur nous donne des informations à l'aide de la fonction input. Et ces informations, on va devoir les transformer, si c'est des valeurs numériques, on va devoir les transformer, euh, puisque la fonction input ne nous donne que des valeurs qui sont du texte. Je reviens ici au début. Vous voyez Les informations qu'entre l'utilisateur ici, eh c'est considéré comme du texte. Et donc, l'ordinateur ne peut pas faire de calcul avec ça. Si je lui demande ici de faire une moyenne, eh bien, il va en être incapable, puisque le plus pour des valeurs numériques, ça va être des valeurs textuelles, pardon, ça va être de les mettre bout à bout. Et ensuite, on va essayer de faire une division sur du texte, ce qui n'est absolument pas possible. Donc voilà la, la troisième information importante sur les variables, c'est celle du type, et on doit toujours réfléchir, quand on fait des opérations avec des variables, quel est le type de la variable que j'ai, et est-ce que je vais pouvoir faire l'opération qui est demandée avec. Donc voilà qui, qui résume un petit peu ce que vous avez vu sur, euh, sur les variables. Peut-être encore un, un élément sur euh, le fait qu'une une variable eh bien, oublie, euh, on perd le contenu d'une variable ici quand on quand on écrase une valeur. Euh, on peut voir ici, je vais faire ça comme ça, vous aviez un programme où vous devez, où deviez échanger le contenu de deux variables. D'accord. Donc on a une variable A à laquelle on donne la valeur 3, une variable B à laquelle on donne la valeur 7. Et puis à la fin du programme, on veut que A ait la valeur de B, donc 7, et que B ait la valeur de A, donc 3. Et puis si on fait de manière un peu simpliste euh, l'échange des deux valeurs, ben on peut se dire, tiens, on dit que A prend la valeur de B, et que B ici prend la valeur de A. Seulement, comme il n'y a aucune mémoire de ce qu'il y avait dans les variables, on peut observer le phénomène ici, on a A qui est égal à 3 et B qui est égal à 7. Maintenant, si on dit, on met dans A ce qu'il y a dans B, dans B il y a 7, et puis on va le mettre dans A, et eh bien, dans A, on va avoir 7. Et maintenant, on est bien embêté parce qu'on n'a plus de traces. On ne sait pas ce qu'il y avait dans A avant. Et donc, on ne peut pas aller le mettre dans B. Ici, ce qu'on va aller mettre dans B, c'est ce qu'il y a dans A. Dans A, il y a la valeur 7. Donc, on va aller remplacer la valeur 7 par la valeur 7 dans B. D'accord Et donc, pour... Euh, pour euh, pouvoir échanger la valeur de deux variables, on va devoir en créer une troisième, dans laquelle on va devoir garder une trace. Donc, on va devoir garder la valeur qui y a dans A quelque part pour pouvoir l'utiliser. Ensuite, pour la mettre dans B. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on crée une variable a, euh, C. On met dedans la valeur qui y a dans A, A égale 3. Ensuite, on remplace A par la valeur qui y a dans B, donc 7. Et ensuite, on va mettre dans B, la valeur qu'on avait mise dans C, qui était la valeur de A au départ. A égale 3, B égale 7. Ici, on garde ce qu'il y avait dans A, on le met dans C. Et donc maintenant, on peut sans autre aller mettre dans A la valeur qu'il y a dans B. Et maintenant, mettre dans B ce qu'il y avait dans A avant, et ce qu'il y avait dans A avant, c'est la valeur qu'on a mis dans C. Et donc maintenant, on a l'inversion. On a bien A égale 7 et B égale 3, alors qu'au début... On avait A qui valait 3 et B qui valait 7. Voilà donc pour euh, cette synthèse sur les variables. Donc c'est vraiment important ici de se souvenir de ces trois euh, points-là. Tout d'abord, le signe égal qui ne veut pas dire égalité ou équation comme en mathématiques, mais qui veut dire qu'on met dans, le dans la variable qu'on définit à gauche la valeur que l'on précise à droite du signe égal, ensuite qu'une variable n'a pas de mémoire, donc une fois qu'on a remplacé la valeur qu'il y avait dedans par une autre, eh bien, la valeur qu'il y avait avant, elle est oubliée à jamais. Et puis ensuite, les types de variables, où quelquefois on doit transformer une variable de type texte en, par exemple, un entier ou un nombre à virgule Et euh, ce cas-là, il arrive essentiellement quand on utilise la fonction input, qui permet de demander à l'utilisateur d'entrer des informations. Et quand l'utilisateur rentre des informations, et bien les informations sont stockées ici dans la variable comme texte. Et donc, si l'utilisateur rentre un nombre, l'ordinateur ne va pas considérer que c'est un nombre, il va considérer que c'est un texte, et on doit donc le transformer en nombre pour pouvoir faire des calculs avec. Une dernière chose, euh, si on demande à l'utilisateur d'entrer une valeur... et puis qu'ensuite, euh, qu on essaye de transformer cette valeur en, par exemple, nombre entier. Donc, je transforme note 1 en nombre entier, et je remets ici la valeur transformée dans note 1. Euh, si l'utilisateur entre autre chose qu'un nombre entier, par exemple un nombre à virgule, et que j'essaye de le transformer en nombre entier. Vous allez voir un message d'erreur. Il s'attend, enfin il analyse ce qu'il y a ici comme information et il voit que ben non, ce n'est pas possible de transformer ça en nombre entier. D'accord. Si on retourne au début, euh, pardon, le code, voilà. Donc je recommence. Si je rentre n'importe quoi, je vais avoir le même problème. Il va me dire qu'il ne peut pas transformer ça en un nombre entier parce que ça n'a rien à voir avec un nombre entier. Voilà, merci pour votre attention.